Dans la ville Tigouave, mesdames et messieurs, commissaire Muscadet, monsieur Kanangokouri la. Dans le moment où je là, en pile, en pile, je suis, chui suis, je suis, je suis, je suis, je avec un ancien policier qui je suis, Jerry non Jerry suis, ça, c'est je suis, je suis, je suis, je ce je suis, je un jeune journaliste là accusé comme quoi c'est suis, je suis, je suis, je Jerry leconte on va emissé à quand 5 à 6 coups de balle, et sortez à la, M. la vie, jeune journaliste là, et nous voulons éviter autant de déclarations. les comptes ancien policier, qui fait prison déjà pour kidnapping pour voler, et bien maintenir, passer et condition à quand DCPJ libérer, M. Jody à la, c'est M. qui a fait de guave relé c'est M. qui fait mon de guave et vous même fait quoi que, comme il sait. Muscadet a travail avec Monsieur un pile de monde. Il commissaire fait et donc Il met la soudol parce que c'est commissaire lié pour le que nous. Il est tout. Donc c'est pas nous. qui dit ça, mais c'est plutôt que nous. a au en vidéo ça qui prend le mettre tout et que le commissaire Muscadetou qui dit même que vous bien sûr, dans l'émission, vous comptez la parole, mesdames et messieurs. Écoutez, côté commissaire a tout raison qui fait la pété pour nous ça. Et monsieur Sementé, question pour Bandi, entrée, juridiction, pas de bagaille comme ça. Et monsieur Sementé, je que Iso. Monsieur Salambril va faire Iso. À et bien, c'est innocent de Aïso. Et bien, M. Fekonen l'a mette balles sur nous toutes. Parce que de quoi c'est bandit oui c'est gang, c'est volant ou yé. Et qu'on est c'est vle pas vle transferré le porte-prince. c'est vous le porte-prince. Avec 600 policiers, M. Tap mette l'ordre dans désordre dans Iso en dans village de Dieu qui va même 1000 garçons. Et puis qui mettez au pays tête en bas comme ça. En tout cas, mesdames et messieurs, nous allons inviter autant de. Commissaire c'est Muscadé qui même va le parler. Mais bon, on va le mettre dossier, commissaire. Muscadé, d'ailleurs. Artis Kassoumi, et qu'on s'est parlé. On va la dossier aussi, Atis Kassoumi qui même. Et donc, tu as joué plusieurs fois en d'un village de dans la base disons, 5 secondes Mesdames et Messieurs, Atis pas par le temps Et pour te répondre, bon vent sont pour te répondre, c'est un chaud dans la République Nous allons l'invite, nous voyons tous les détails En d'un vidéo, ça a même retenu bonne écoute, bon dit tout le monde Nous saluons Nous salue, courage, chaque jeune policier qui travaille dans le pays Mais on doit se blendre qui a là Pour traverser le monde, aller mal passe Comme quoi, monsieur, tu apprends l'agent donc le dossier est en main, inspection générale. Monsieur qui n'a pas blessé, monsieur, nous avons un problème. Nous on, on, on sommes e, pas là, voilà, il y a un 4 cap qui l'ouvre là pour connaître est-ce que nous prenons l'argent. Non même nous traversons, nous allons aller et nous passe. Et matin là, le bandit l'ouvre avec des âmes, et bandit l'ouvre coup de âmes, sur un bus qui tape entrée, sorti et c'est dommage. Donc il y a des gens qui mourent. Et chauffeur a ta mourir, sous place. Donc c'est grave. Non, non, non, non. drogue. Y a pas même équipe et vagabond ça ou non? Y a des mérites mais tellement que c'est six millions, mais tellement que c'est nég qui a utilisé le pays à y a aussi nég qui n'est tout tout tout kon li Elles ont ap à mourir obligés font font bagage. Madame, Monsieur, jour, 25 décembre, Madame, Monsieur, on certain Jerry, Jerry les compte. J'ai eu le compte, ça, Madame Messieurs, c'est un ancien policier. Vous avez arrêté, Monsieur, pour kidnapping. Vous avez arrêté pour assassinat, vous avez pris prison. Même si vous avez le Michel Matelio, vous avez arrêté, Monsieur, sous base, euh, euh, sous base grâce présidentielle. Vous bon, avez tourné au niveau de Tigouave, c'est avez l'a de tuer les gens. Vous avez arrêté de vous, comptes vous avez arrêté de combien de gens l'assassinés dans Tigouave. toute cette journée il y a pas de plec pour Monsieur. Monsieur n'a tout zak, monsieur va de Monsieur son son son son trafiquant d'armes lié sous bas ancien policier, il fait comme sécurité. Il l'a vande zam, l'a vande cartouche, il fait tout bagage. Journée aujourd'hui avec messieurs, Monsieur assassiné un jeune garçon qui pas jamais dans ses collet avec monsieur et jeune garçon ça c'est journaliste lié. L'étériel tel lui stapé eu les côtes lui dit ce jeune garçon ça toujours bail étériel information sur lui. Monsieur carrément journée aujourd'hui, monsieur bail la 5 balles son motocyclette. Mais tout le yo là. Et puis lieux, wow, wow, wow. monsieur assume comme nègre qui fond tête nègre là en bas balle. Est-ce que nous comprenons ton pays C'est un nègre, madame, monsieur, il te un chapeau. Waouh, waouh, waouh. Monsieur, monsieur, tu gagné un chapeau. Waouh, excusez. Monsieur, tu gagné un chapeau. Et... Policier parlementaire. que euh, Un chapeau, policier, bagay mérite police. Police municipal OK ce chapeau ça monsieur te gagner qui fait que monsieur faut pas qu'être désordre ça fait deux ans depuis que arrêter sortir dire pas reconnaître police municipale ça prend machine retirer machine retirer dessein qui était logo police parlementaire euh, police municipale qui était sous machine là yo retiré les et et puis monsieur là gain dans, dans ville là monsieur là gain job dans Mel monsieur pas gagnain monsieur mm. arrêté carrément Monsieur, Monsieur, Monsieur et marcher, assassiner, moun, fait dîle et puis fait antenne. Et ça seulement déjà il écoute ça faire au niveau de Tigouev. Tout monde a peur de plainte. Mais tout monde peur tout parce qu'il y a aucun type en en dedans parce que Monsieur soit assassiné, l'élève vient le tirer de la cave, ou le tirer n'importe quel monde. La preuve on a bien vu. Jeudi jeudi à Madame Monsieur. Qualité Zac Malou ça. Monsieur commet dans capital dans dans tigouve madame monsieur non ville qui est chargé intellectuel. Yo dit que c'est Josué Pierre Louis qui derrière monsieur en termes de cap financier. Yo dit que c'est un ministre qui est on, on miniski, important dans le gouvernement Ariel ça qui c'est mon tigouve k'ap financer monsieur, c'est ça qui fait monsieur senti. c'est ça qui fait monsieur senti le taureau, comme ça. Et, et, et euh commissaire du gouvernement tigouve là. Monsieur son sous sous lien dans le besoin pour député et tout ça, Jerry Leconte fait dans dans Bouave, dans assassiner monsieur pas monsieur pas jamais arrêter, Jerry Leconte, et n'a pas demandé, n'a pas demandé, pour une fois, commissaire gouvernement je ne pas citer nom là, je choisis pas citer nom là, et parce que je connais ma vie de si qu'on pas arrêter Jerry Leconte, dans Zach Malou, pas ça, fait là, monsieur pas jeune garçon hein là, pas Tendez ça, mesdames, messieurs. Tendez, tendez. Je montrer nos photos parce que, à montre nos photos là, façon avec ça, mouille là, et façon avec ça. Bon, par contre, si monsieur Moué, façon monsieur Ayatel, à pile on a tout l'estomac, on a tout pile, tout bagaille, je pour Jerry, Et pour parler avec Joy, je vais vais voler, je c'est M. C'est M. toujours à baïter sur moi. C'est M. toujours de fausses informations sur moi. OK Sur faire un film fini. Parce que je ne veux pas Je ne veux pas ne pas parce que moi Je ne veux qu'on Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne me je ne je monsieur. je parle avec m'a le je Ok? parle. En tout je monsieur. Pour la Oui, si nous voulez, on Si vous Mais je pense que je vais faire ça. ça. Je je deuxième chef gang, deuxième plaignant, je ne pas jamais je ça même. Eh bien, la nature fait une chose. Je découvrir sur moi. fait, pas être de Pourtant, décrire. Je de sur que Nous sommes tous les pays, mesdames, messieurs. On n'est pas rien. Hein? On n'est pas rien. Hein? On n'est arrêté dans le kidnapping. On a pas arrêté dans le kidnapping déjà. Mais quand on a gardé gardé travail, on a Il faut que tu te parce que mal. Monsieur, nous sommes tous les gens qui ont dit que l'autre monde qui a venu parler pour monsieur, il le bar ou le biret. Et il y a une femme qui a que monsieur a plusieurs opérations dans l'assassinat avec euh, le commissaire Miraguana. On parle de Muscadet. Et M. le Cagoul Kagoul, dans la tête, en mettant reprise, M. avec le commissaire Miraguana. On parle de Muscadet. Et on dit de pas deux mois, M. Parfait, et puis Muscadet prend l'étiquette il met sous, il met sous dol, comme commissaire du gouvernement, à la place de Jerry Lecote, pour va attaquer Jerry Lecote. Moi, je travaille, moi, actuellement là, ma Muscadet là, parce que plusieurs mouns qui assassinaient, en pile famille, et nous que mouns sont pas bandit et j'ai confirmation de qu'on a fait un travail et de tuer après ça, on met ton zam la police que M. Pabandi a universitaire un et j'ai confirmation ça et on travaille et si M. continue à faire dérive ça M. a perdu le job en 2023 je ne m'en parle pas que non a perdu le job en 2023 parce que il y a va si de l'accepter, on, on est. Même si qu'on fait des trois bons coups, et puis on peut accepter pour tuer innocent, et puis on a gado parce que on a tué des trois bandits, ou bien tout le monde a applaudi en raison de tuer des trois bandits. Ou bien organisation doit, on a été sorti pour courir dehors, on a été campé parce que on a été tué à son bandit, il est vrai, et pas eh, innocent. Mais si on de continuer dans la même ligne, on a perdu le job en en 2023, et Monsieur sait, si job, a Lesson, le! Si monsieur le perdu de de loaded, deamen, le job en le job en 2023, on a perdu le job en 2023, le job en 2023, on a perdu le job parce que dès que vous perdez le job, je vais vous dire que votre il est contre la découverte. Et vous avez dit qu'il n'y pas Que vous avez de, de, de, de retracter, ce sont les avertissements de vous, monsieur. Et monsieur, monsieur, vous nous Al face -il, là, il un en face, vous la des gros adversaires en face. Et tout le temps, monsieur, va tomber nous va camper Et comme ça, il n'y a pas de et, ça, a, là, bataille que vous allez vous Et ça, lui, Regardez-vous, mon journaliste, madame monsieur, dans la ville on a Au 25 décembre, en réalité, il, il y a pas même sous téléphone, je ne j'en dis fait et des et puis, je ne pas, même dans téléphone. Même si je suis un peu la téléphone, je pas, je ne pas. Et vous vagabond, à tiré sous base que, oh oui, informateur, dit que tout ça, il a c'est un petit qui dit ça. Il a tiré carrément 5 balles, mesdames, messieurs. Jerry l'école, tout le monde qui est kidnappé. Si vous vous mettez sur Google, je vous dis à la maquette à l'instation Jerry l'école. À chercher toutes les informations des messieurs, ou avez besoin de toutes les informations des messieurs comme volé. ou avez besoin de toutes les informations des messieurs comme kidnappeur. ou avez besoin de toutes les informations des messieurs comme assassins. Quand il y a un monde besoin. Vous comprenez Un monde besoin. Vous avez besoin d'informations sur Jerry l'école. Vous besoin de tout le monde qui vous dit. Pour toutes les informations, vous de la DCPJ. On va le un dossier de le kot On va le faire est tout le monde. On va le tout le monde. Et d'abord, il dit que ça encore. Quel va mettre eu kot au côté. Jéroule-Kot, pas de droit qui était Il a perdu le job. Il n'a pas pour un policier municipal. encore, Monsieur, descend au niveau de Miragouane. En cagoulé, mette un dans la tête. Et puis, on va faire opération avec Mouskade. Que Monsieur arrangez pour le pas servir avec un sas, c'est ça, un criminel, encore. Surtout fait, sous actes, sous étudiant ça, qui fait deux facultés à la fois dans le pays, hein. Et puis, assassiné, ils de mis qu'à assassinés, là, vagabonds, vagabonds, avec ils veulent et, et puis, ils m'ont mis mettez-les sous responsabilité, Si ils m'ont continué comme ça, 2023, ils m'ont mis qu'à des douces pour les, et ils m'ont perdu, job, parce que, pas une société qui a accepté, pour n'est-ce qu'on tuait gang-vê, pour, pour, pour, pour, pour y avoir accepté, tuer, n'est-ce qu'ils civils, ont l'école après ça on bon côté ça nous monsieur après ça euh dit si commissaire du gouvernement si pas pris responsabilité sous base li pral li élection il prend l'élection pour député, il ne peut pas de gangs députée en face, pour tout partout. Si il ne arrête, le arrêter de la ne peut mettre Il pas l'inscrit dans conseil électoral provisoire. Ou bien dans le BCN dans les pas bureau qui est ça. pas bureau départemental électoral. Il Le bureau pas pas pas green pays, madame, monsieur. On est capable de assassiner les comme ça. Et puis, pour que le commissaire du gouvernement en ville, ça ne pas mettre l'action publique en mouvement contre ça. Tandis on est qui fin assassiner un jeunes garçons. Et pour nous pas avec dit en dit a C'est monsieur que C'est monsieur qui toujours de fausses informations sur moi. ok? je fais un film fini, parce que je ne veux pas ne Je pas Parce de on Je ne pas à Je de Je Je ne Je ne pas parle Je ne veux pas qu'on Je ne veux pas Malgré vous le téléphone, non, il va pas Ok Je ne vais pas En tout cas, je vais dire, monsieur. Pour ça Oui, sinon, on vole va si nous on a kidnappé mon, madame. Mais c'est pas que je vais faire. ça vous Je pas Je vais Je vais dire. Je Je vais es Je eh bien, la nature fait es, une chose. Je vais découvrir le les Je pas de moi. Pourtant, pas que que que on a dossier deux CVG pour kidnapping, mais il dit pas été kidnappé. On a arrêté, on a révoqué dans la police pour Zach malhonnête <unwantedkt Não, �mumblesınt> <inaudible> oh. et gladio A Kassoumi, ça un A ça Alors, là, le monde avec chef Gangyeu, le petit chef base de 157 qui fait tout ça que nous connaissons, qui a le qui est fait à sommeil, qui a fait le petit chef a Al le sommeil, qui Al fait le sommeil, qui a fait le sommeil, qui a tout le monde qui répond c'est à qui le monde qui répond Je qui a nous Atissa a fait photo, photos, kidnappé m'a publié, même si Atissa n'y pas pas connaît même si elle n'y a pas d'accord, m'a publié m'a dit que les gens qui sont son son son son gang dans l'autre côté, fais attention. Vous so, comprenez Ils font publier avec Atissa, même pour le café, tout du monde pour les remarquer les Parce que vous ne publier pour les côtés, les ne pas faire des Quand vous avez le côté vous avez côté l'autre, vous avez le côté de la femme vous le l'autre. Et puis, les salvin, ils viennent nommer tout le monde qui côté de qu'on et puis la police a fait travail par là. Nous ne nous pas nous parler de CPJ. Le que de te met en vide recherche derrière, derrière, et Alex, et chef Gang Michel Maté, qui ville là. Nous ne pouvons pas photos, un photo de CPJ pour mettre en vide recherche. Un photo de publier et puis il dans en vidéo recherche. Ça veut dire quelque part, nous ne pouvons pas comprendre. Mais si on toutes ça dames qui jeu pour Iso, l'autre n'a on a 20 000 gars, c'est quoi vous pas Pile belle plein de gens qui ont avec eux, et puis ils jouer en bas pour ils danser fait créer pour Izo en bas, et puis pour DCPJ, même pas toutes les photos, ça ne a pas dire que vous n'avez pas tel bagarre, vous tout jeune, Fosse forme nous et puis on va kidnapping, de tout il et puis il L'issue n'est la là, dans non, base non, non, non, non, non, avec non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, tout. non, non, non, non, tout non, non, non, non, non, non, Et puis non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, on m'a dit pas Je ne pas l'a appelé, l'a mangé, on ne pas jeune là, sous le téléphone, qui n'a pas kidnappé, qui n'a pas secondes. Mais pas personne, a bel petit garçon TikTok. Je ne non, pas si parle, pas de ne pas faire, c'est TikTok, là, c'est des CVJ pas Monsieur monsieur. Monsieur Goukaban qui chargeait comme américain, et puis il dit tout le monde travaille dur. Et puis, l'ol, il commentait, il m'a dit, mais qui travaille ou fait? Qui job ou fait? La a moun. Mais il dit, qui travaille ou fait? Il m'a jamais dit qui job lui fait. Tout moun monde t'a dit, ah, comme ça va foutre, il pas comme kidnapping. Bon, qui, qui travaille qui gare ici Pour ta fait tout comme américain, ça. <laughs> il m'a va égarer. Et pourtant, ce soldat isolé vrai, ce soldat 5 secondes, belle petit garçon. Même sur TikTok, là, vous voulez, faire photo. Mais, merci. Et le travail est très bien, technologique, il est très bien. Tu La fait belle coup, belle jetty jet, tel bagage belle coup, mon gens qui job, fait la fête, il a motivé les gens qui ont fait le business, même les qui ont fait le business, ils ont fait business, les gens qui joué le dieu, Et, sous le cas de la ou plus que, environ, contrôle, environ 20 000 dollars. En 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, qui ont la vivre à Haïti. Il y un commentaire qui dit, bon, pour t'aider quoi, baby, y'en a et petit chambon sale, ça va vous abvivre. Commentaire funny. Les très importants, madame, monsieur. Moi même m'parle, nous m'vindons avec une parole pour nous m'y dire, nous avons une économie criminelle dans le pays. L'économie criminelle là, il arrive au Canada, il arrive aux états unis il arrive partout dans la région. L'économie criminelle Économie criminelle là, son économie comme sale. Comme ça, l'a pas qu'à bouler, vila de Dieu vila de Dieu trop petit. Comme kidnapping, comme voler, comme gang, pas qu'à bouler. Et même Jacob Beto idé. Li n'y Haiti, pas qu'à bouler Haïti. Haïti trop petit, Haïti pas qu'à bouler. C'est qui pour vendre cher, pour comme ça, bouler. Économie criminelle, là, comme la bouler dans plusieurs business aux États-Unis. La bouler dans plusieurs business là, ici au Canada. Plein nèg qui gagne business Canada là. États-Unis, comme bouler comme ça. Sal pour nég Haïti, me dis-nous ça déjà. Gardez Olivier Mantelli. Al d'on un bagay qui gagne, un business pour nous dire ce qu'elle sous nom Olivier Mantelli. Et là, les États-Unis d'Amérique, nous connaissons Olivier, porte nan trois hôtels. Deux trois en plus. Al de City Sandra, Dr Sandra Ketan, Petit Jacques Ketan. Algar des hôtels saulgen les États-Unis. Al de si Youn Sounol. bon imbécile. Vous êtes venus à Fosse Zen City. Kote Olivier Gen majorité ou action, l'autre bois. Et bien nous demandé de quoi vous payez chaque année pour, pour, pour, pour, pour brindler, pour ne pour payer compagnie pour ça, il n'y pas de votre nom. L'elle fait faillite, tout, et pas Olivier Mantelli qui fait faillite. Crédit, Olivier Mantelli, pas fecté. C'est so bon? Et comme si m'a dit, bravo pour la jeunesse, c'est pour moi lié. Mais s'il fait faillite, crédit, pas fecté, non John Colombo, pas fecté. C'est ça qui là. Non, John Coleman ne va pas ficter. On paquette si vagabond sale. N'a-t-il là, papa? Yo, yo fait tout des autres ça. Et puis, du coup, je ne j'en dis pour nous chita là, n'a pas de chiter yo. Petite matel, il va marcher sur le monde. Moun qui zomi Michel Marteli, pas doit marcher sur le monde. Du tout. Moun qui a allié Olivier Matel, il Ol -e Michel y pas de marcher sous le monde. Moun qui a fait de marcher sous le monde. Pays-y, pas que tu sur le monde. faire passer qui réussit. Tout le monde connaît Olivier Matéli en 2010. C'est vrai, papa passe président. Ou ka goun moyen fonctionner Papa pour le projet de la ja passer de la vie de la vie de la de tout vie la vie de de pou de la pour Pipiti Olivier qui est dans trois hôtels là, même si petit négé le Jeff Labje, business pour pour pour pour, pour la, dans son domaine go. Pire fois nég a qu'avoir là y a business Olivier Mathieu, y a travail, business Christine Coupette. chef PHTK. on Au pays est-il fini nous même Merci un pile CG, merci un pile commissaire. Bon, et Jean Nesmucq Kadin, CG commissaire du gouvernement. En venant l'entrée dans détail ou bien élément important pour nous causer à soi, il y a des monde qui pas connu. tête tout pour pays. tout le monde que je c'est 26 décembre 2022. C'est probablement dernière émission pas bien fait pour rien. Même v'là, ça, dossier do ça pour le tacler. J'ai un esprit le pour pays, s'il vous, vous plaît. Bon, commissaire Muscadet, actuellement, commissaire Muscadet, c'est un jeune avocat pendant 11 ans. Et il droit à l'école de l'Ouakaïmopou. Fait 11 ans dans le cabinet, mais qui n'est pas un lov, en tant qu'avocat, militant. Et d'ailleurs, comme substitut commissaire gouvernement, on était au couteau comme substitut de commissaire gouvernement, mais je ne rentrer à Miyagouane comme chef parquet de Miyagouane, sous président de Jovenel Moïse. Donc, mon Miyagouane, ma travail, de la l'avait, et matin, du soir, 24 24. 7 jours sur servi population. Ok. Alors, après okay. Population, mais nous, okay. es est-ce qu'au est marié? Mm. mon connaît que Sénèque et pas salue, il bon, y a Jean qui réclame tout parce que dans ce débouché, est-ce qu'on son marié qui est qui petit monde? Exactement. Exactement. Oui, effectivement. Il y a deux petites filles, des jumelles. Ok? Oui, monsieur mon débouché et tout prix ces gens. Tout précise, moi même précision ça. Bon. Là où tu es substitue commissaire du gouvernement dans e ville ou tu es substitue dans la juridiction Koto, ki te attribution pas comme substitue. Parce que y a des gens qui croient que et es Et pas Muscadin, parfait travail par que Là où tu es substitue commissaire du gouvernement, travail pas, c'était qui ça c'était aller dans l'audience civile, d'ailleurs, on connaît. Comme ça, on cherche la à, à l'audience civile pour vous. C'est organiser assise, vous, et bon dossier, et vous, on a assise Vous, faire correctionnel. D'ailleurs, nous avons une obligation comme c'est petit jeu, chaque mercredi, pour me pied dans le paquet, pour me faire toute audience correctionnelle. Et chaque jour, nous avons ces petits petit jeu qui est placé pour chita dans tribunal première instance, pour recevoir juge, griffier, moyen d'un signe audience pour faire audience. Nous devons fait chasse avec et le et fait chasse avec et tout le et que tout le monde a fait avec les volets avec tout le fait avec les a fait fait avec d'exaction. avec avec mais il faut bien, au côté, et ça en train de tout. Nous faisons plus derrière moi-même, avec commissaire Et moi-même, commissaire de avec et ça, c'est une Parce que, pas ne pour pas mon plus des pas faire le le problème. yo résoudre le problème. Vous résoudre problème. le problème. cas de pour pour aussi C'est moi qui suis ségé. Non, c'est ça, M. Jacques Sejant, M. Tronc, c'est un juge d'institution. un peu qui nous a fait violent. j'étais arrêté M. Il arrêté M. juge. Il y a une assise criminelle. Il une obligation pour nous défaire une assise forcée pour M. Effectivement, il nous fait assise là pour bon, finalement M. finir par libérer. Comme le cas dit, si nous n'avons pas a une justice là, la nous n'avons que de justice. Je suis venu deux jours, en ce juge, mourir. Ok, c'est moi qui suis Elle dit qu'on Il y a un juge, il y a un commissaire, il y a un avocat. Les juges qui ont Les ils disent ça avec ça ça veut dire ils sont qui que nous sommes commissaires gouvernement qui différent de l'autre direction que m'a évolué. Justement, et Jean-Ers Muscadin, oui. c'est différent oui. ça oui. que m'a laisser garder, comprendre et dénicher. Oh. Kounia, le sous jovenel Moïse, y'a eu le nom commissaire en chef oui. et paquet Miraguana, pas oublier quand même être commissaire du gouvernement, c'est bon, quand même mon emploi du gouvernement. Oui. Ça veut dire que c'est au gérant de justice pour le gouvernement. L'objectif, c'était quoi? Le oublal nomo, nan miragwan, l'idée, c'était qui ça? Le oublal nomo, pour qui ça? Pourquoi cette nomination? Bon, m'balon, bagaye bien. Miragwan, tu as un problème. Tu as un problème du côté de Chalon qui a un bel problème. Magrette Fortuné, victime là, ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné, victime là, ou bien ancien et ou bien actuel, cardinal là, qui est victime là. Quand on a subi l'angoisse qui est victime là, et tu une pression sur la présidence pour problème là. pendant de de de de je vais marcher avec l'URGPN, je ça moi il me Finalement, il y aurait les ministre Ali. ministre Ali moi comme commissaire. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Et le ministère. Sur le ministère, il aurait les de Le président bandit, assassin, criminel, qui a été le il y a deux choix. Ce soit on est ou bien mourir. J'ai fait trois bambas, il n'y a pas qu'à vivre, il n'y a pas qu'à passer chalon C'est trois problèmes nous Donc c'est un objectif pour me rétablir la paix et la sécurité pour me rentrer dans neb. Voilà, ça veut dire... Effectivement, oui. Mm -mm. Ou on continue, on continue, ces gens Chose, dis chose, mais débâche dans le et et me rétablir la paix. Si vous avez gagné, moi informé sur vous, on quand vous dire, on vous dormir, 2h du matin, 4h du matin, c'est un débat qui Jusqu'à ce que je dis là, nous gagnons la paix, que nous gagnons la paix à Et ceci, nous les plus loin Ok. La paix qui est là aujourd'hui, nous ok la Même si encore, la parole mon cher petit Avant puis Parce que tout le monde est absent. pas là encore. Ok. Ça veut dire que si j'ai... Yeah. Mission mm. côté gagnant, hein, c'est même pas le rôle véritable d'un parquetier, mm. mais il était allé plus loin que ça. Est-ce que une a dit ça? Comme ce n'est pas de question, il un nommé comme commissaire de gouvernement pour venir comme Simdadou, mettre politique de justice gouvernement en place, mettre costume à l'ambiance. Ça veut dire que nomination pour la mission. Il allé plus loin que ça. Plus loin que ça. C'est établi à c'est rétablir la paix. Rétablir la paix pour tout le monde qui vivait, pour tout le monde qui à lè. Et président de, de si vous avez un bon pour vous, si vous avez pour vous, si vous avez si vous avez un bon pour vous, amis, vous avez bon pour vous, si pas bon pour -je, pas bon pour -je, pas bon pour -je, tout pas bon pour tout ça m ça et ça ka bon pour pour Jean Ernest Muscatin, okay. commissaire du gouvernement yeah. et, et, et de, de Minaguan, constat constate fait effectivement Miragoane son zone qui est toujours plutôt chaud parce que il y a qui dit mais a pas de en zone. Soit prend l'histoire Miragoane, Miragoane pas de mon zone qui frette. depuis longtemps son zone qui est extrêmement chaud yeah. et où t'ai une mission spécifique, en fait la mission dans un premier temps c'était une mission purement politique parce que ablé époque ça et Nel Cassin dans zone là té kon ba en pile problème avec équipe li té gni l'autre nek ki t'en face Jovennel Moïse ki te kon ba problème ou vinn pacifier ça kounya ou bral rivé non deuxième étape deuxième étape là on ka di ou, ou on sijan extrapoler puisque vinn rivon période depuis gè machine ka passé k bra l'lance gi gen des bandi ou camper machine là ou fait bandi ou foui machine là ou joine bandi yo ou fouye et pour exécuter bandit, Qui est ce qui beau pouvoir ça? Qui est ce qui beau autorité ça? pour qui ça ou obliger éliminer un coto pour qui ça? J'en le fait habituellement ou pas mener neg là, non et soit pas kea ou en prison, après ça pour le juger. Pour qui ça comme si formule sacré ou passer outre délit? expliquez ça. Probablement faut pas oublier un cas d'école l'école qui dit, dans l'aide de Feuropan et Montesquieu, c'est tout chaque peuple a son gouvernement qu'il mérite. Donc chaque juridiction doit y une un commissaire gouvernement qu'il mérite. Je dis à la phase, le pays est là, les pas grave, entrepreneur entrepreneurs pas grave, élève de l'école pas grave, journaliste journalistes pas grave. Tout le monde, toute couche, dans la société la victime de bandits, de n'est je dis à, personne pas l'abri de qui a gardé qui 67 000 qui tué la, la. Bon, bon, Et je ne pas un gouvernement qui peut faire gouvernement choisi. Bon, je ne je vais pas un gouvernement qui a justice Quel c'est ou c'est pas un assassin, ou pas qu'il ou pas et vous connaissez ma vie, et là, -sous soir, la... moi, la... moi, vous avez deux choix. Ce soit ou d'accord, alors vous n'êtes pas d'accord, alors vous allez me garder mon pito. Vous allez me Non, mais pas oublier, commissaire, c'est pas c'est passé. Pour qui ça, oui. pour qui ça, comme si les objets oui. subissent ça. Il va faire rien, non. nous ça, ça comme ça. C'est des nez qui a passé dans le sud. Pour qui ça, et... et il faut pas oublier, c'est le sud. Mais il faut pas oublier, moi, c'est le sud. Les pas c'est pas examen c'est pas la Karim vont pas loger. dit pas madame moi après c'est mais moi le tuer dit c'est pas frère ni pas le tuer ça dit c'est pas ni pas tuer ça dit c'est pas madame pour le tuer dit c'est pas cousin le tuer Donc les là petit peu de prince sud on qui tuer on qui tuer et on là là on perdu non donc, il faut qu'on ne pas traverser pour pas avoir tendance à l'habitant. Il faut qu'on ne pas capable de traverser. Et si, y si y travesse, pou bien, le veut traverser, il ne pas capable retourner. Il faut que bien, pas seulement de y peu il faut que je gens qui peuvent aller tout Et il faut que je vous ne Il faut que je ne vais pas vous dire pas que que ne parce pas que je il n'y hein, a pas de foi, loi. Donc, diaspora, entrepreneur, toutes dans mm -hmm. zone la société. a tout le monde qui a été fait. Il y Mais qui qui tout Il y a a et puis, hum. ou machine, ou dessine, et puis, ou camper machine, ou faire ou descend, et puis ou exécuter. Est-ce que moun sa yo? Non, mais c'est question ma pose. Combien de fois ça capacité question. gagner? capacité ou gènyen? Comment ou un on ou a passé ou bien pas passer? Qui ont fait konen ces bandilier? Ce qui base? ça gènyen comme élément. Oui, <coughs> en contact avec les <coughs> Nous en contact avec l'Amérique. Nous en contact avec le continent qui va vivre là-dedans. la Pour la je suis Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis ou vote en l'air. Ça m'a dit là, si je menti ou la Lafontaine, démenti. Je fait deux jours à venir avec ça. Effectivement, oui, tu le machine à le ça Vous savez, M. machine à le Bon, enfin c'est. Là, de machine le bon, j'ai le choix, malgré que gain qui capable pas faire. Ok, allô Oui, n'a pas Ya, M. machine à le Donc, si vous bien, vous avez bien entendu pas capable même dans parce que quelqu'un est il a un parent pauvre. Donc, je pas toute explication sur l'extérieur. Sauf que depuis que je fais même si je fais gaz, je dis je ne pas là pour Je Je passe sous Et je ne qui Je pas qui est Je Chauffeur taxi, chauffeur moto, et pour moi, il y a travail. Il y a plein de monde qui le Et si qui en pas de 50 de qui en pas de a pas de qui ont mais tout n'est pas vous, ça la loi. même, quand on ne pas tout. a pas de tout. Il n'y a pas de tout. pas de pas mourir Il n'y a pas de tout. de pas pas pas pas pas de mais il va pousser à la longue, il a il <médiaque> y 68 millions dollars américains pour posséder si <médiaque> Actuellement, là, le type ça, côté, le Mexique. Je vais contact pour moi si je de faire arrêter le... Je vais publier des photos, monsieur, plusieurs autorités à travers Et Interpol, là, pour moi si je de prendre, monsieur. Le type ça, qui est le Vous savez, il y Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il Il n'y a, <médiaque> a <tu> <médiaque> pas <tu n> <médiaque> Il ne faut pas appuyer qui m'a cherché. M'a à côté, je suis côté, mais je côté. Il faut que Mais on ne pas appuyer. avec le CBI. Je avec le ministère de la Justice. Je avec toute base. policière. Quelqu'un qui est de toute base, Il Il crime, il tout le toujours en contact avec nous, toujours en Commissaire ça. est-ce que c'est parce que... je travaille pour le ministère de la Justice et pour le bien de la cité. le bien de pas Kali Mouda si comme bretz de droit. Mais ce qui est son frère, c'est C'est proche de pour me Même pas que je là, Mais si je suis là, quand une galère, ou pas Non mais Non, mais... C'est comme et ça c'est je pas. la loi dit, vous. Il y a eu sa détention illégale dans ma feu. La justice dit mais peine, etc. Mais ou, même, ou, ou, ou pas, n'a fait, elle fait peine, non, du tout. Ou tout résoudre problème, ça en Non, ça, mais on mais... Arrêtez, arrêtez, hein? Arêtez, on est. Arrêtez, Comment vous avez dit, et si moi, vous avez dit, vous vous avez dit, vous vous avez dit, vous vous avez dit, vous avez dit, non, mais... Est-ce que là, comme homme de loi, est-ce que ce n'est pas en forme de violation de la loi, puisque on va même y, pas la possibilité pour aller quand même devant le juge-là ou tout résoudre le problème Non. Comment qualifie ça Qui Qui possibilité Je je qui possibilité des ils vont me dire, ils vont me dire, ils vont me dire, ils vont me dire, vous Vous êtes obligé d'attaquer à la hauteur alors, si la ville va en arrêter, je ou je vais qui sur le je et puis je, dis, je vais dire, bon, nous aller sur de dernier cas, le cas de Robinson. Et yeah. qui s'apparaît à Saïm, même On parle. Mm -hmm. En parle. Comme avant il En 1994, des jeunes filles sont de la